c'est du frêne Du frêne americana. D'accord. Frêne américain. Que as semé à quelle période Ben je les ai mis avant l'hiver. En pensant soit tu fais comme il faut, stratifier tout ça. Soit je les mets directement en terre. Et, euh, le, et le... là ça a bien levé. Hein, oui, quoi, hein, euh... oui. Bon c'était envahi de mauvaises herbes mais je les ai nettoyés quand ils étaient tout petits encore. Okay. Euh, enfin ou, juste avant. Juste avant la levée j'ai fait à la, la binette. Et ensuite à la main. Et t'avais pas envie de les semer directement sur la parcelle J'ai jamais fait ça ouais. parce que je vois pas très bien comment les protéger surtout. Quoi. Ouais. Ouais. Mais ça me tente parce que j'ai vu tiens dans le potager, je vois ça, les, les, les noix qui germent sur place, qu'on ne ouais. transplante pas. Ouais. Ils ont une énorme vigueur au début. Ah ouais. Parce qu'on ne coupe rien, hein, on ne perd rien.